Je vais tenter pour la deuxième fois de tourner cette vidéo parce que je l'avais faite il y a maintenant 3-4 mois Mais il fallait bien que je la fasse un jour puisqu'il s'agit de mon top des films X-Men Hey j'avais envie de me rendre compte par moi-même parce que j'avais jamais vu de film X-Men avant. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais quand j'étais plus jeune, tout ce qui était super-héros, machin bidule, ça m'intéressait, mais genre pas du tout. Et jusque-là, le seul X-Men que j'avais vu, c'était Dark Phoenix que je suis allée voir en 2018 au cinéma. Et comme depuis cette même année, je m'intéresse un peu plus à tout ce qui est super-héros, j'ai décidé bah, de faire mon visionnage des films X-Men, même si en soi ce sont des mutants, hein, bien sûr, mais bon, je pense quand même qu'on peut les ranger dans les films de super-héros. Parmi les 11 films que j'ai vus, il y a du top, il y a du bien, il y a du bof, et il y a aussi un flop, il s'agit du film que j'ai mis en 11ème place, c'est vraiment le seul que je n'ai pas aimé du tout, il s'agit d'X-Men, le commencement, qui a été réalisé par Matthew Vaughn et qui est sorti en 2011. Et c'est le film d'introduction de la seconde saga X-Men qui elle-même est finalement à l'intérieur de la saga X-Men. C'est vraiment le bordel. En théorie, ça devrait être le tout premier film X-Men dans un point de vue chronologique. Dans le fond, le film amène quand même des idées assez intéressantes, mais malheureusement pour moi, il pêche dans la forme. J'ai trouvé qu'il y avait un réel manque de rythme dans cette histoire, que les effets spéciaux étaient clairement pas à la hauteur pour un film de 2011. Et surtout, les personnages surtout les personnages féminins, on peut dire qu'il s'agit d'un film 100% malgaisé, ça c'est clair. Même si Dark Phoenix a ses propres défauts, il a quand même des points qui sont plutôt cool, et notamment, moi j'avais beaucoup aimé le personnage de Mystique, elle m'avait vraiment fait une super impression, et là, quand je l'ai retrouvée dans ce film, j'ai pas compris ce qui lui était arrivé en fait. Ils en ont fait une godiche, mais vraiment, avec des problématiques de pré-adolescentes, jeune-adolescentes, Franchement, même Jennifer Lawrence a l'air clairement à l'ouest dans son rôle et en fait, je la comprends. <rire> je la comprends tellement. J'ai peut-être aimé deux ou trois personnages, mais dans l'ensemble, j'ai été tellement affligée par le traitement des femmes, surtout de Mystique, que ça m'a vraiment gâché mon expérience. Et puis même, il y a une espèce de méchante à un moment, là, une blonde habillée en blanc. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter à propos de ce personnage. Non. Le seul vrai intérêt que j'ai trouvé à ce film, c'est qu'on nous introduit euh, l'entraînement des X-Men, comment ensemble ils vont essayer de développer leur pouvoir et aussi la genèse de Magneto, qui pour moi est vraiment un des meilleurs personnages de la franchise et un antagoniste vachement intéressant. En dixième position, j'ai mis le film Dark Phoenix sorti en 2018. Celui-là, je vous en ai un peu parlé juste avant. Il n'est pas très apprécié par la fanbase X-Men et franchement, je peux le comprendre un petit peu. Je trouve pas que le film soit détestable à regarder, ça reste un divertissement sympathique. Son problème, c'est que finalement, il est hyper quelconque. Même si sur le coup, il fait le taf, franchement, quelques jours après, vous l'avez presque oublié. J'aurais peut-être été un peu plus sympa avec lui si c'était pas un film de conclusion, vraiment de fin de trilogie, mais là, c'est le cas. Et franchement, bah, pour un film de fin, c'est quand même vachement décevant. Je l'ai trouvé hyper sage, hyper prévisible aussi. Après, j'ai bien aimé les personnages, sauf Jean, qui de mémoire par moment m'avait quand même gonflé. Mais les autres je les aime beaucoup, visuellement c'était top. Son problème à ce film c'est vraiment qu'il est quelconque et oubliable en fait, c'est tout. En 9ème place je mettrai Les Nouveaux Mutants qui est sorti en 2020 et qui s'est vachement fait attendre. Je crois qu'il a eu genre 2-3 ans de retard, voire plus, je sais plus. Ce film je l'ai bien aimé en fait, ça a été à la fois une bonne surprise et en même temps j'ai été un peu déçu, en fait, c'est vraiment dans l'entre-deux. Mais comme pour cette fois, on est vraiment sur un film d'introduction et qu'en plus, c'est un peu une nouvelle saga X-Men qui commence avec celui-là, j'ai été un peu plus indulgente. Avec Les Nouveaux Mutants, on est sur un espèce de film de super-héros un peu teen movie, un peu comme les Spider-Man chez Marvel, même si là, c'est pas du tout non plus la même chose puisqu'on a vraiment un aspect horrifique, vraiment une ambiance qui est assez bien faite, je trouve, moi, ça m'avait beaucoup plu. Par contre, au niveau du scénario, on est d'accord que c'est clairement bateau et surtout hyper prévisible, franchement... Honnêtement je pense que j'aurais pu préférer Dark Phoenix ou Nouveau Mutant S'il n'y avait pas eu les acteurs qui pour le coup à mes yeux relèvent vraiment le niveau Notamment bien sûr Agnès Taylor-Joy mais ça, est-ce que ça étonne quelqu'un Pour moi son personnage c'est le plus marquant et le plus intéressant de ce film Alors il n'est pas spécialement sympathique mais il a quand même son ambiguïté Et d'une certaine manière j'ai trouvé attachante à sa façon, on va dire. Elle porte une grosse partie du film sur ses épaules, même si Maisie Williams n'est pas en reste, j'ai trouvé aussi qu'elle était bien dans son personnage, et aussi par les effets spéciaux que j'avais trouvé vachement sympathiques. Je pense que c'est un film que j'aurais vraiment beaucoup apprécié si je l'avais vu à 13-14 ans, pour le coup. tant étant un peu plus âgé de quasiment 10 ans, bon, j'ai apprécié, mais c'est pas mon X-Men préféré, néanmoins... Je trouve que malgré ses défauts, il y a un certain potentiel et ma foi, bah, j'attends de voir s'il y a une suite à ce film qui va se profiler, si ce sera mieux ou pas. En huitième position, j'ai envie de vous parler du tout premier film X-Men de la franchise, sorti en 2000 et réalisé par Brian Singer. Je peux comprendre que les gens aient beaucoup aimé ce film, et j'imagine que vous avez été nombreux à le voir à l'époque. Pour l'avoir vu en 2020 ou 2021, euh, je dois avouer qu'il a quand même un petit peu vieilli visuellement. Mais aussi dans les jeux d'acteurs, franchement, il y a des moments, malgré un casting qui est pourtant plutôt pas mal, j'ai trouvé que c'était quand même très très bof. En plus de ça, je trouve qu'il y a un ou deux personnages qui sont pas hyper bien exploités, et des réactions que j'avais trouvées parfois un peu surjouées ou au contraire sous-jouées, enfin voilà. Après, j'ai quand même passé un bon moment, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à un univers qui a juste l'air d'être fascinant et qui nous emporte dans son délire. Je dirais que ce premier film est clairement pas excellent, mais qu'il est pas mal pour autant. En 7ème position, j'ai beaucoup hésité avec celui que j'ai mis en 6ème, mais finalement, vu de ses défauts, je me suis dit que j'allais mettre X-Men, l'affrontement final, en 7ème place. lui est sorti en 2006 et c'est le film qui conclut la première trilogie X-Men. Honnêtement, j'en garde de mémoire surtout la fin qui, je trouve, est assez touchante. L'action reste quand même plutôt efficace et niveau réalisation, franchement, ça fait le taf. J'ai vraiment pas passé un mauvais moment devant, mais mon gros problème avec ce film, c'est que ça finit par s'éparpiller petit à petit et à partir dans tous les sens au niveau des intrigues et des problématiques qui veulent être amenées. Et à un moment, en fait, tu sais plus vers où le film veut se diriger et surtout, à force d'introduire de nouveaux trucs à chaque fois, ça fait qu'il y a des points auxquels on n'a pas de réponse ou alors qui sont peu développés. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dommage chez ce côté, on veut en faire trop et on s'éparpille. En 6e place, j'ai mis le film X-Men Origins Wolverine, qui est sorti en 2009 et qui a été réalisé par Gavin Hood. A ma grande surprise, je me suis rendu compte que ce film était vachement mal aimé dans la fanbase de X-Men. Je sais pas trop pourquoi, à part le fait que l'intrigue, reste on va dire plutôt prévisible, pareil là c'est un peu cousu de fil blanc et bon c'est assez classique en fait je dirais dans la forme mais on peut être classique et efficace et honnêtement pour moi ce film est classique mais très efficace Déjà, il nous introduit le personnage le plus emblématique de la Sega X-Men, à savoir Wolverine. Son histoire, son parcours avant de rejoindre les X-Men, et encore, est-ce qu'on peut dire qu'il a rejoint les X-Men, entre guillemets, voilà. Et franchement, moi, son histoire, je l'ai trouvée vachement bouleversante et hyper prenante. J'ai été à fond dedans du début à la fin, perso. Je trouve que le film, déjà, bénéficie d'un casting super. Hugh Jackman pour commencer, mais même celle qui joue sa femme, j'avais trouvé vachement bien, enfin voilà, de bons acteurs et surtout l'ambiance est terrible. Et pour moi ça instaure vraiment le début d'un personnage qui va être poursuivi par la mélancolie et la tristesse quasiment tout le long de son existence, <rire> c'est trop tragique. Mais du coup ça correspond bien au personnage et à l'ambiance qui l'entoure en général, franchement c'est... C'était assez déchirant. Je trouve que ce film est une tellement meilleure introduction à l'univers X-Men que le film Le Commencement. Pour moi, si on veut se faire les films X-Men par ordre chronologique, il faut commencer par X-Men Origins Wolverine et non pas par X-Men Le Commencement. Mais je pense qu'à la fin, je vous ferai une petite liste de dans quel ordre les regarder. Un peu selon moi, mais aussi selon ce que moi-même j'avais trouvé quand j'ai voulu les voir. On arrive dans mon top 5 avec X-Men Apocalypse, qui est sorti en 2016 et toujours réalisé par Brian Singer. Entre le film précédent et celui-là, j'avais fait une grosse pause dans mon visionnage parce que la scène post-générique qui introduisait ce qui allait se passer dans X-Men Apocalypse m'avait fait tellement peur dans le sens où je trouvais ça mais tellement too much. En fait, je me suis dit, mais non, mais non, faut, faut arrêter un peu, là, ça va être n'importe quoi. Et ensuite, j'ai vu que les avis étaient vachement divisés autour de ce film-là. D'un côté, il y a ceux qui vraiment ne l'aiment pas du tout. Et de l'autre, il y a ceux qui, au contraire, l'adorent. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Il est dans mon top 5, donc ça s'est bien passé. Même si, bon, il a ses défauts, comme tous les films X-Men, mais... Encore des avions, mais laissez-moi tranquille, c'est fini le 14 juillet, là. Alors c'est vrai que dans ses idées, il est un peu too much. Et que l'antagoniste principal est clairement hyper manichéen. Mais franchement, c'est pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que niveau scénario, ça part un petit peu en live. C'est vrai qu'il y a quelques facilités scénaristiques et quelques clichés. Néanmoins, je trouve que ce film est sauvé par une réalisation qui est juste jouissive. Voilà, j'ai pas d'autre mot. ce film est jouissif. En termes de réal, c'est soigné, c'est dynamique. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des scènes, surtout d'action, qui sont juste... Pour moi mythique, je pense notamment à la scène d'action euh, du surfeur d'argent, non surfeur d'argent, <rire> n'importe quoi de Vif Argent, qui vraiment m'a fait mourir de rire et que je trouve tellement fun. D'autres scènes d'action qui m'en ont mis plein les Mirettes. Il faut savoir que moi je suis pas spécialement sensible aux films d'action. C'est vraiment un des genres cinématographiques qui me parle mais le moins au monde. Mais là pour autant ça a vraiment réussi à m'embarquer et à me divertir. Au maximum donc quand même de bons moments entre les personnages de bonnes interactions entre eux et l'émotion n'est pas en reste je pense même que c'est un des phoenix men qui m'avait le plus ému et aussi je rajoute un plus 1 à la bo je pense que c'est une des bo des phoenix men qui m'a le plus marqué je comprendre que pour certains c'est too much et c'est pas forcément ce qu'ils attendent d'un phoenix men mais moi pour moi c'était vraiment cool en quatrième place, mis X-Men Days of the Future Past qui est sorti en 2014, toujours réalisé par Brian Singer. C'est un des films pour lesquels j'avais eu de bons échos et franchement, clairement, il fait partie bah, des bons films X-Men. La preuve, il est dans mon quatrième place de mon top. Je dirais que j'ai quand même pris un peu plus de plaisir coupable devant X-Men Apocalypse, mais je dois reconnaître que celui-là a de bonnes intentions puisqu'il a tenté de réparer des incohérences qui avaient été introduite entre les deux sagas X-Men, on va dire. Le seul point que j'ai pas aimé à ce niveau-là, c'est qu'ils ont changé les pouvoirs d'un personnage, je crois, euh, de Kitty. Alors, ok, de ce que j'ai compris, ça respecte les comics, mais tu fais pas ça en plein dans les films, en fait. Genre, dans le film précédent, elle a ces pouvoirs-là, et dans celui d'après, sans aucune explication, elle a changé de pouvoir. Niveau histoire, je pense que c'est un de ceux qui tient le mieux la route. C'est vraiment prenant du début à la fin. Il y a un côté émotion qui est quand même là. Il y a ce côté aussi un peu course contre la montre, qui nous fait un peu vibrer, qui nous tient en haleine. Le seul vrai problème que j'ai avec ce film, c'est la gestion des timelines. Alors c'est un peu comme dans Avengers, mais là je crois que c'est quand même pire qu'Avengers. Le procédé de passage temporel, on va dire, est juste hyper flou. Je n'ai pas compris, tout simplement. Malgré tout, j'ai passé un bon moment et pour moi, ça reste vraiment un film X-Men plutôt honorable dans la franchise. On arrive sur mon podium des films X-Men et en troisième position, j'ai envie de mettre Wolverine, le combat de l'immortel. Qui est sorti en 2013 et réalisé par james mangold honnêtement en termes d'affect il est plutôt en deuxième position mais j'ai quand même préféré le mettre en troisième place pour une raison que j'évoquerai plus tard pour l'instant parlons juste de ce film qui est ouf clairement pour moi c'est presque un film de genre tellement il instaure une ambiance qui est forte qui est unique dans ce film là on suit wolverine au japon qui est toujours traumatisé un événement qui arrive à la fin du film, l'affrontement final. Cet aspect traumatique que j'ai trouvé super bien géré et amené cinématographiquement. Ça m'a beaucoup parlé, notamment que moi-même, j'étais passé deux ans auparavant dans une phase hyper similaire. Du coup, j'ai trouvé ça, mais terriblement bien fait. film vraiment dans un esprit hyper japonais. J'ai trouvé que le niveau culture, c'était tellement bien respecté, tellement respectueux tout court, en fait. C'est en partie pour ça que j'ai apprécié, mais aussi parce que ça instaure un juste une ambiance unique, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... Plutôt sombre, mais en même temps, il y a ce côté quand même film d'action qu'elle a, mais c'est fin, c'est bien écrit, c'est limite classe en fait. Même si l'histoire là aussi est peut-être un poil classique, surtout sur la fin, ça reste sympathique à suivre. En plus, les nouveaux personnages étaient quand même vachement intéressants. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film-là et je trouve que les films Wolverine sont tellement sous-cotés par rapport à ce qu'ils sont. Même si celui-là, ça va, j'ai l'impression que la fanbase, il est plutôt bien aimé, mais voilà quoi. En deuxième position, je mettrai X-Men 2, qui est sorti en 2003 et réalisé par Brian Singer. Je dirais que c'est la quintessence en fait, de tout ce qui marche dans X-Men et de tout ce qui est cool dans cette saga. Par rapport au film de 2000, on est vraiment sur un level up avec des personnages qui sont mieux maîtrisés, mieux écrits. Ce film regorge de quelques scènes cultes qui sont vraiment placées au bon moment, le tout accompagné d'une BO qui est vraiment cool, d'effets spéciaux qui ont été vachement améliorés par rapport au précédent et surtout un final juste épique. Pour moi ça en fait donc un des meilleurs films de la franchise, et surtout le meilleur film X-Men à ce jour, si on compte pas les films centrés que sur Wolverine. Et on arrive à la première place, et je pense que bah, vous vous doutez duquel je vais vous parler, puisque j'en ai pas encore parlé jusque là, et que c'est quand même un des films X-Men les plus appréciés par la fanbase, je parle bien sûr de Logan. Sorti en 2017 et toujours réalisé par James Mangold, qui pour moi est clairement donc le réalisateur qui a le plus apporté à cette saga. Ce film m'a transporté, ce film m'a détruite aussi, ne mentons pas. Et euh, rien que d'y penser, j'ai trop d'émotions. Euh, je sais plus si j'ai pleuré. J'ai peut-être un peu pleuré à la fin, je m'en rappelle plus. On y suit le personnage de Wolverine des années après les événements des films X-Men. Il est un petit peu livré à lui-même et après tout ce qui lui est tombé sur la gueule dans les films, de toute façon, il a envie de faire une pause. Un enchaînement de circonstances va faire qu'il va se retrouver avec une petite fille qui s'appelle Laura et qui a des pouvoirs similaires aussi. Hein. Enfin voilà, je n'en dis pas plus, mais qu'est-ce que c'était touchant mais vraiment poignant et je pense qu'en termes d'ambiance, on est juste sur le film le plus dark de la saga. Plus que jamais, Wolverine est fidèle à son image, c'est-à-dire qu'il a ce côté à la fois sombre, torturé, sensible, limite maudit. Et en même temps, on perçoit cette aura de lumière au fond de lui qui en font un personnage qui est finalement attachant, gentil, sensible, gentil, gentil à sa manière on va dire, mais voilà quoi. Ça me faisait tellement de peine dans certains films X-Men où qu'à chaque fois, il rencontrait des personnes sympathiques avec lui qui montraient de la gentillesse à son égard, comme ça arrive pas souvent. À chaque fois, il se passait un truc, je te le dis, j'en avais marre, j'étais en PLS pour lui. Jusqu'à un final en apothéose, hein, clairement, je pense que bon, <rire> on a tous fini en PLS à la fin. Waouh quoi, en fait, c'est vraiment un film fou. Pas vraiment un film pour se mettre dans de good vibes, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort. Ça reste quand même un super film et franchement... Voilà, j'ai rien à redire dessus, si ce n'est que c'est quand même un film relativement adulte, donc ne le faites pas regarder à des personnes trop jeunes, même si c'est X-Men, clairement ça n'aurait aucun intérêt. Triste, sombre, violent, mais beau. Bon. J'espère vous avoir donné envie peut-être de découvrir cette saga si ce n'est pas encore fait. Quand j'ai tourné cette vidéo, la première fois j'avais fait une moyenne de toutes mes notes données au film X-Men, et dans l'ensemble, si j'avais dû noter cette saga sur 10, ça aurait donné 6,5, si ma mémoire est bonne, 6 ou 6,5, je ne sais plus. Je voulais vous proposer un ordre de visionnage chronologique, malheureusement j'ai dû éteindre mon PC parce qu'il faisait un bruit d'enfer et du coup je suis en train de chercher. Pour commencer les X-Men, je vous conseille de voir en premier X-Men Origins Wolverine. Comme ça, ça vous fait une très bonne introduction à l'univers et aussi à la saga d'origine. Ensuite vous faites la trilogie de Brian Singer, donc X-Men, X-Men 2 et l'affrontement final. On enchaîne avec Wolverine le combat de l'immortel, puisque son intrigue prend directement place après les événements de l'affrontement final. Ensuite, je vous recommande de voir X-Men le commencement, puisque c'est dans celui-là qu'on nous introduit la nouvelle équipe X-Men, entre guillemets. Même si dans cette équipe, il y a aussi des membres de la précédente, et que, enfin bref, c'est vraiment un joyeux bordel, je vous ai dit X-Men, il y a vraiment des trucs, je comprends pas. Ça n'a tellement pas de sens, en fait, que j'arrive même pas à expliquer ce que je veux vous dire, mais bref, bon, moi je le place là, après, si vous voulez le voir en tout premier, libre à vous. Ensuite il y a bien sûr Day of Future Past, X-Men Apocalypse, et on termine avec X-Men Dark Phoenix. Ensuite Logan, et pour finir les nouveaux mutants, puisque là par contre on introduit vraiment une nouvelle génération d'X-Men. Et a priori, entre Dark Phoenix et Logan, vous pouvez vous regarder les films Deadpool. Moi, je les ai pas encore vus, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans cette vidéo. J'avais commencé à voir le premier et j'avais trouvé ça vachement sympa, mais euh, le film avait buggé, je crois, à l'époque. Et depuis, j'ai jamais pris le temps de voir la suite, alors que franchement, faudrait que je m'y mette, ça m'avait bien plu, mais bon. N'hésitez pas à me dire quels sont vous, vos x men préférés, au contraire, s'il y en a que vous aimez pas, je suis curieuse de savoir toujours. J'aime beaucoup discuter et échanger avec vous. Et si jamais vous aimez pas trop laisser des commentaires et que c'est pas votre truc, n'hésitez pas à mettre au moins un petit j'aime ou à partager la vidéo autour de vous si jamais elle vous a plu. Ça nous permet à nous, en tant que créateurs, de savoir que notre contenu vous plaît et aussi bah, de nous faire un peu plus connaître, de sortir de cet enfer de l'algorithme YouTube. <rire> voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que je vous retrouve pour les prochaines vidéos sur la chaîne. Très bientôt. Ciao, ciao